Psaume chapitre 27, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume chapitre 27, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 27. L'éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte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 Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'éternel me recueillera. Amen. Pourquoi crier, pourquoi pleurer, t'en sauverer, tout prix de tout, pourquoi j'ai Merci Seigneur. Alléluia. Du quat'epa Die inclinons devant ton trône de grâce pour reconnaître ta majesté mon sauveur et ta grandeur mon roi tu es le véritable le souverain bien le donateur merveilleux de tout ce qui est excellent comme ton parce que tout ce qui est merveilleux excellent vient de toi mon sauveur nous te remercions parce que oh dieu du ciel lorsque toi tu dis une chose nous voyons que la chose arrive mon sauveur venir tu es le Dieu qui connaît la fin avant le commencement, qui annonce même les choses qui ne sont point. Tu es le maître de l'univers, mon sauveur. Tu es le souverain bien. Oh, que ton nom soit célébré encore aujourd'hui, Père. Merci pour ce que tu es pour nous, Père, oh Dieu. Merci encore pour ton amour et ta bonté, Seigneur, que ta grâce que tu as répandue aussi dans ce temps où nous sommes, mon mes Père, qui témoigne aussi de ta miséricorde et compassion à l'endroit des hommes, Père. Tu es merveilleux, Seigneur, et nous te remercions encore pour ce que tu es, Père. Merci pour les cantiques et les chants qui sont montés devant ton trône de grâce. Merci aussi pour les témoignages qui ont été rendus en cet endroit, Père. Merci aussi, Bénémy, Père pour le souffle de vie, mon Sauveur béni. Nous allons venir nous accorder la grâce de voir encore à voir aujourd'hui, Père, et d'être aussi rassemblés dans cet endroit où nous sommes heureux de l'y être, mon Bénémy, Père Saint, parce que tu l'as dit dans ta parole à toi, Père. Oh, c'est cela que la crié aussi, Père Saint, au oh Dieu, que... Les vivants sont ceux qui t'élouent notre Dieu, comme nous également aujourd'hui, Père. Nous rendons gloire à ton Seigneur encore pour les souvenirs de vie que nous avons Père au Dieu et la joie de voir Elma être rassemblée avec un peuple qui te loue, Père, de tout son cœur, mon pour la délivrance que tu as accordée, mon béni, Père, tu parce que nous sommes un peuple libre, mon béni, mon Père. Nous te remercions pour la délivrance de la liberté, Seigneur, et la joie de voir nous rassembler encore maintenant pour ton nom à toi, mon Seigneur Jésus. Tu as ouvert nos yeux pour que nous puissions voir. Béni sois-tu encore en ce temps où nous sommes, Père. Merci encore pour... Le pardon, le péché nous a quittés, bénémoins, pas du au Dieu. Pour la grâce que nous avons de pouvoir réellement être conduits et éclairés encore par toi. Louons à toi pour les cœurs qui sont ouverts encore aujourd'hui, bénémoins, Père, au Dieu. Tu as des chants et les, chances de les cantiques, mon roi. Oh Dieu, pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu fais davantage, mon roi. Nous voulons que nos cœurs soient davantage ouverts pour te recevoir, toi, le Dieu très haut, qui fait encore des merveilles encore en ce temps nous sommes, bénémoine, Père, au Dieu, qui nous a conduit, qui nous éclaire aussi, Père. Béni mon frère, béni aussi ma soeur. Et ceux qui sont ici, bénémoins, Père Tibissant, et aussi ceux qui sont aussi en connexion dans différents endroits, Père, et ce matin, qui se sont aussi levés très tôt, mon béni, mon Père, dans les lieux où se trouve ils se trouvent encore aujourd'hui, qu'ils soient vraiment bénis, Père. Nous sommes réellement consolés, touchés de voir réellement combien tu es un peuple, Père. Oh Dieu, nous brillons encore en ces jours qui cherchent savoir vraiment écouter ta parole à toi, mon béni, mon Père Tibissant. C'est de toi, nous besoin, Père. qu'ils soient bénis, qu'ils soient aussi fortifiés. Louange et honneur à toi, car nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit exalté, qu'il soit loué et adoré. Amen. Nous l'aimons de tout notre cœur, qu'il vous bénisse richement, que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. C'est toujours une joie, une grâce, un privilège, une reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur lorsque nous avons la possibilité de pouvoir nous retrouver dans sa maison et que le Seigneur bénisse chacun de vous tous, nous qui êtes venus de près comme aussi de loin et nous avons que Dieu te bénisse, mon nous avons aussi la joie de pouvoir aussi savoir que nous avons des frères qui sont venus de la France, différents endroits aussi lointains aussi, que le Seigneur, notre Dieu, les bénisse richement et nous sommes heureux de ce que le Seigneur les a gardés aussi sur le chemin pour qu'il puisse aussi à atteindre aussi ces lieux afin que nous puissions nous réjouir ensemble autour de la parole de notre Dieu afin que nous puissions célébrer notre Seigneur pour ces hauts faits. Que Dieu bénisse notre frère Philippe ainsi que notre soeur Lydie je crois que vous connaissez et nous nous réjouissons de ce qu'il soit aussi parmi nous notre Esther aussi, avec toute sa famille aussi, que le Seigneur le bénisse. Je pense que nous avons des frères qui sont venus de loin, notre frère Enzo, vous le connaissez, non Je ne sais pas si nous avons notre frère Bruno, ah, que Dieu le bénisse, ah, que Dieu bénisse notre frère. Et nous souhaitons tous les bienvenus à tout un chacun, avec beaucoup de reconnaissance à notre Dieu pour son amour et sa bonté, ses grandes compassions. Pour moi, c'est une grâce de pouvoir réellement aussi avoir des frères et des sœurs avec lesquels nous cheminons aussi ensemble pour que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur, notre Dieu, nous a donc aussi appelés. Et le Seigneur bénisse chacun de vous. Et que nous nous sentions vraiment à l'aise dans la maison de notre Seigneur, c'est surtout aussi le but pour lequel nous les servons. Ah, je vois notre bien-aimé frère qui est là-bas, dans le fond, et que le Seigneur le bénisse. C'est notre frère Rivière. Hein? vous le connaissez, non Et avec toute sa famille, notre soeur et aussi les enfants également, nous remercions notre Dieu de ce qu'il nous donne, des frères et des sœurs, et continue à pouvoir également s'accrocher à sa parole, alors que nous sommes dans un temps tout à fait aussi difficile. Je remercie aussi les Seigneur pour les témoignages que j'ai eu à pouvoir entendre, pas, je sais qu'ils sont passés ici, je ne les ai pas entendus, <rire> je n'ai pas entendu cela évidemment, mais je sais aussi que notre soeur Patricia, que Dieu soit béni, il a pu avoir un contrat d'une durée indéterminée et travailler dans un endroit maintenant où elle a aussi le contrôle des, des fiches de salaire. Dieu donne du travail, et nous remercions notre Dieu pour cela, il fait, il fait de grandes choses dans sa façon de pouvoir aussi agir aussi. Que Dieu bénisse notre sœur Damaris aussi qui est en France et qui a réussi à pouvoir être aussi guérie aussi par la prière. Et elle a la foi, elle aime beaucoup le Seigneur et s'accroche beaucoup aussi à notre Dieu. Que Dieu la bénisse richement. Je remercie aussi les Seigneur pour notre soeur Rebecca Bouguie de du Canada. Et son témoignage a vraiment touché mon cœur et je pense que si le Seigneur le permet, nous pourrons peut-être le lire un peu. Il s'agit de la manière dont le Seigneur a eu à pouvoir agir effectivement aussi dans sa propre vie aussi et, et l'amener effectivement aussi à ce que nous puissions avoir cette communion. Dieu sait ce qu'il fait avec ses propres enfants. J'ai eu aussi à pouvoir entendre aussi des de, témoignages aussi effectivement de notre... Et je pense que c'est David, je pense. David, c'est son, son nom, je pense, le fils de notre... Sœur, euh, Marie Chantal, je pense, c'est ça, c'est David, hein, c'est David le petit, David, il est particulier, hein, euh, et David, il est quand même spécial, vous savez, quand j'arrive, effectivement, lorsqu'il me voit, il est loin, il court toujours, Pouche au frit, et alors là, il vous tire les pieds là, j'ai dit, dit, David, il dit, même s'il est loin, il voit quand même, il court, ça a toujours été comme ça avec lui, alors, je pense que c'était la semaine passée, je pense que c'était la semaine passée, dimanche passé. Oui, c'était avant, donc, là, oui. Alors, il était très malade, je pense qu'il avait des problèmes, mais son bras, c'est ça, je crois, ça. Son bras ne fonctionnait pas bien, il avait des douleurs, et les bras, quand il dormait, quand ça réveillait demandait maman, je suis très bien. Il avait des douleurs, même pour le bouger comme ça, pour le mettre dans ce sens-là. C'était quand même assez fort, et l'enfant pleurait. Et voilà que, ce qu'ils sont venus, donc, c'est lui-même qui m'a rendu ce témoignage. Et le matin quand ça nous sommes arrivés, donc c'était dimanche matin quand il est venu, comme d'habitude, lorsqu'il m'a vu, je suis descendu de la voiture, il a couru. Et quand il a couru, alors euh, il me donne son bras et était tellement de la joie parce que je sortais la voiture, je le tiens, puis je salue. Et quand j'ai salué le petit David, <rire> et alors euh, il est parti, il est rentré, et puis il dit à sa maman, maman, quelque chose s'est passé. J'avais des douleurs tellement, si tu te souviens, oui, parce qu'on pouvait aller peut-être devant l'hôpital, mais y des douleurs, j'avais des douleurs fortes, effectivement, sa maman est là, et tu sais très bien que je n'arrivais pas à bouger tout ça, il dit, quand j'ai simplement salué le frère Léonard, toute la douleur est partie, aujourd'hui, il dit, maman, regarde, je m'aime pas, j'ai dit, tout, c'était comme si les bras étaient cassés, voici, euh, euh, c'est c'est ça, hein. La soeur, la soeur, sa maman, à la fin, courir vers la maman, dit Le fait simplement de le serrer la main, la guérison, et je suis complètement guéri. Nous rendons gloire à notre Dieu, qui voit aussi la, la foi et, et l'amour des enfants aussi, et qui manifeste qu'il est toujours présent. Nous lui rendons gloire pour ce qu'il fait pour nous, et c'est effectivement aussi. Et nous savons que notre Dieu est, est vraiment présent et qu'il est vivant lorsque nous nous approchons de lui effectivement de la bonne manière, il agit aussi. Je voudrais aussi remercier notre sœur Mouna pour... Vous savez, je remercie Dieu pour notre sœur Mouna. je suis touché par cette sœur parce qu'il habitait à Jamblou. Hein? Il était bien là-bas, j'ai été là-bas, elle m'avait invité aussi chez elle à la maison avec beaucoup de joie. C'est extraordinaire la manière dont le Seigneur permet que ses enfants aussi. Et vous avez remarqué qu'à cause de l'Assemblée, elle a eu tout fait pour pouvoir quitter effectivement jean blo pour trouver un appartement quelque part ici. C'est pour ça qu'elle m'avait aussi demandé d'aller prier dans sa maison. Je l'ai trouvé là-bas. Il me montrait ça, il me montrait ceci Je la regardais, il ne se rendait pas comme je la regardais Mon cœur était vraiment déchiré J'ai dit Seigneur, il a quitté là-bas où il était Jusqu'à pour que nous puissions Elle soit près de ton endroit Aide-moi à être jusqu'à Que tu m'aides, c'est pas facile C'est une personne Mais à cause de l'évangile Elle a eu à pouvoir quitter là-bas Pour venir jusqu'ici Que le Seigneur la bénisse richement Nous l'aimons beaucoup et... Et nous remercions Dieu, c'est pas facile de prendre des décisions aussi pour euh, arriver à pouvoir euh, se rapprocher parce qu'il avait un endroit qui était bien, hein, son appartement était bien, c'est large effectivement, je connais cela et il a fait cela pour euh, se rapprocher de Dieu à cause de l'évangile. et a aussi besoin de vous hein, pour l'entourer aussi, pour l'appeler, maintenant vous pouvez même la visiter, je pense qu'il n'y a pas de souci qu'elle habite tellement si loin. Et je crois parce qu'elle est seule en fait. Et donc elle a besoin de ses frères et sœurs aussi qui peuvent aussi l'appeler et la visiter aussi également. J'ai été aussi très heureux d'être dans la maison de notre sœur Fanny et notre frère Vladimir. Et Dieu la bénisse richement et bénisse aussi. Vous connaissez non Et le papa était là et la maman aussi. Merci beaucoup. Alors j'ai pensé, je disais que je venais juste pour pouvoir prier vite, et puis je rentre, parce que beaucoup de temps je pas. Il dit, oh c'est pas grave, mais viens quand même. Je dis, bon, je vais vite oser comme ça, je vais vite venir et je prie et puis je rentre. Parce que... Et voilà que j'arrive à la maison. La joie de me voir, j'ai essayé, était tellement très grande. Et qu'est-ce qui se passe C'est que, <rire> après avoir. J'ai béni Dieu, qui leur a donné une maison bien. Où oh, ils se sentent bien aussi. Dieu continue de bénir. Hein? Ah, ils ne sont pas loin de leur papa, et leur maman. C'est toujours dans les quartiers. Et ça c'est beau, parce qu'ils sont temps, Et alors je rentre comme ça et puis ils me montre Et puis après, bon, il me dit assis, il vaut quelques minutes. Lorsque je me suis assis, la table était à perte de vue. J'ai dit j'avais dit que je viens pour pouvoir juste dire oh, c'est pas grave, c'est seulement pour, pour peut-être goûter un peu, mais quand j'ai vu les goûter je crois que mon ventre ne pouvait même pas c était, c était, si, si, vous n'avez pas, tous ensemble hein. chacun de nous aurait bien mangé c'est pour leur dire merci beaucoup que Dieu le bénisse richement et je remercie les seigneurs qui leur a donné vraiment un endroit bien où les enfants peuvent aussi se retrouver aussi je pense aussi à mon frère Marcel, notre précieux frère, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui est parti en France. Il vient de perdre sa cousine, je pense. C'est la cousine, je suppose. C'est ça, non Sa nièce. Merci. Ah oui, c'est vrai. Je, je regardais la, la sœur là-bas et j'entendais donc pas les enfants qui disaient Donc c'est sa nièce, euh, elle avait 42 ans c'est suite à une intervention chirurgicale pour cause de fibrome. donc voyez-vous que souvent quand nous allons dans les hôpitaux, vous avez besoin compris. pour vous. je ne sais pas dire mais moi je donne moi-même, je ne peux pas faire confiance aux médecins Et je suis responsable de ce que j'ai dit moi, je ne fais pas confiance aux médecins. Je respecte les médecins. Ils font du bon travail. Mais je ne fais pas confiance. Que ce soit ma condition difficile dans laquelle je peux me trouver, je ne fais pas confiance. Je fais confiance seulement à une personne. Dans ma condition et dans mon être, effectivement. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'après ce que le, Seigneur, le frère m'a expliqué ce qu'il euh, était parti pour une intervention, qu'on disait donc pouvoir enlever les fibromes. Et voilà que le médecin, en travaillant ce qu'appelle les passés, il a coupé les intestins. Et comme vous voyez, effectivement, il n'a pas fait attention. Il n'a même pas réalisé que l'intestin a été coupé. Maintenant, il rentre à la maison, il dit, bon, l'intervention a eu lieu. Et voilà que... L'intérieur, c'est-à-dire tout ce qu'elle mangeait, au lieu de pouvoir sortir, ça remplissait le ventre. Elle avait des problèmes, effectivement. Et c'est comme ça qu'après, lorsqu'on a constaté cela, c'était quand même trop tard. On a fait tout ce qu'on pouvait. On n'a pas su récupérer la personne. C'est ça la douleur de mon frère, mais aussi de la famille, aussi, avec elle nous transmettons notre, nos sincères condoléances à notre soeur Marie-Louise et aussi aux enfants, que le Seigneur, notre Dieu, le console. Je leur dis toujours, je le répète, perdre quelqu'un ne pourra jamais être quelque chose de facile. Qu'il soit même quelqu'un qui a même 90 ans, c'est toujours un être humain que vous avez connu. L'effet d'être avec cette personne, vous êtes dans la joie, vous communiquez avec, mais quand vous le perdez, vous savez que vous n'allez plus le revoir. Que le Seigneur console notre frère et aussi son mari. Le mari donc de sa nièce, effectivement, qui est dans un état de bouleversement total, une petite intervention pour sa femme a conduit effectivement au décès de son épouse, ayant laissé deux enfants effectivement aussi. Nous allons prier pour notre frère ainsi qu'aussi pour la famille. Tadre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire merci encore pour cette grâce que tu nous as accordée. Mais nous t'implorons la grâce aussi, Pate pour notre frère Marcel. Ainsi que notre sœur Marie-Louise et les enfants aussi, mon bénémoine Père. Ainsi que la famille qui vient de perdre aussi la maman, mon bénémoine Seigneur Jésus. Il était tellement dans la fleur de sa jeunesse aussi. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais mon Dieu, perdre quelqu'un comme ça, c'est très douloureux. Je prie pour quoi, avec ton peuple, pour que tu consoles la famille de notre précieux frère. Et aussi, Père Dieu, les maris qui viennent de perdre aussi son épouse et les enfants qui sont aussi orphelins aujourd'hui, d'avoir perdu aussi leur mère. Nous prions pour que tu le consoles, nous prions pour que tu le s'assistes, nous prions pour que tu les aides encore davantage mon roi. Souviens-toi de notre précieux frère qui est parti là-bas, ce n'est pas facile pour lui, quand il en parlait aussi mon bien-aimé Père Dieu. Nous pensons à lui et nous prions pour qu'il soit aussi fortifié, sachant qu'il a aussi des frères et sœurs qui le soutiennent aussi et qui pensent aussi à lui. Sois béni pour cela Père Dieu et fortifie, quand nous t'avons ainsi prié mon Père, au nom de jésus de Christ. Amen. Nous allons prendre dans le livre de Luc au chapitre 21. Luc au chapitre 21. Et euh, nous pourrons lire euh, à partir du verset euh, 28. Luc euh, 21, verset euh, 28, nous lisons. Quand ces choses commenceront à arriver, « Redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Et il leur dit une comparaison, « Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. » De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive.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 Et de paraître debout devant les Fils de l'homme. Amen. Amen. Nous nous tenons devant ton trône de grâce, mon Père, pour te remercier encore pour la grâce de pouvoir avoir cette parole merveilleuse, de pouvoir lire ta parole à toi, Père. C'est un privilège, mon bien-aimé Père, saint Dieu dans ce temps où nous vivons, mon Roi, que tu puisses encore nous aider, Père. C'est vrai, tu me connais, mon bien-aimé Père, son Dieu. Je ne suis qu'un homme, mais j'ai besoin de ton soutien, de ton secours, voir encore nous éclairer encore aujourd'hui, bien impatient de nous parler, mon bien-aimé Père, au Dieu et Montrez encore, Père Dieu, son Dieu, comment nous devons marcher avec toi dans un temps comme celui-ci. Et de quelle manière nous devons vraiment nous approcher de toi, mon Sauveur. Nous sommes à toi et nous voulons vraiment te servir. Aide-nous encore pour savoir comment te servir, mon Père. Que tu sois béni, glorieux, Père Dieu, parce que tu es notre Dieu qui nous éclaire encore, Père. Pardonne, Père, et soutiens et parle-nous, Père. Aide-nous encore. Je demande cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et ça, ce sont les paroles que le Seigneur, notre Sauveur, a adressé, effectivement, à, à, à ses disciples. Et comme l'Écriture nous fait savoir, effectivement, aussi, ce sont ceux-là qui l'avaient reçu, et ceux qui avaient réellement aussi cru, donc, en lui. Et c'est aussi ceux-là ceux aussi, parmi lesquels se trouvait aussi ces, cet homme, effectivement, du nom de Pierre, auquel le jour où le Seigneur avait parlé une parole qui était tellement dure, effectivement, qu'ils ont eu à pouvoir, c'était donc à ce moment-là, les, les disciples aussi et les Juifs qui étaient aussi mélangés, et tous ont écouté là, la prédication que le Seigneur, lui, était en train de pouvoir donné en ce jour-là pour euh, éclairer, enfin, que le peuple comprenne en réalité ce qu'il en était avec lui et, et aussi ce qu'il en était aussi en ce qui concerne aussi son, son action dans les temps dans lesquels il se trouvait. De là que il a pu arriver à pouvoir euh, faire une déclaration, faire une déclaration qui était aussi poignante, en disant que celui qui ne mange ma chair ni ne boit mon sang ne pourra pas avoir la vie éternelle. Et là, effectivement aussi, que, autant on a pu voir que parmi les juifs, cela a troublé les gens, et parmi aussi les disciples, effectivement, ça a été quelque chose de tellement aussi troublant, qu'ils commençaient à pouvoir murmurer entre eux, en disant qui peut donc supporter une telle parole, effectivement, elle est tellement dure, effectivement, comme je voulais toujours pouvoir le dire, effectivement, quand le Seigneur parle, il sait très bien ce qu'il dit, et lorsqu'il prononce une parole même parmi la foule, effectivement, il en connaît effectivement la valeur et la portée aussi. Et c'est comme cela qu'effectivement aussi, que le Seigneur a tendance aussi à pouvoir manifester les uns qui sont effectivement à lui et démontrer aussi effectivement aussi la nature de ceux qui sont donc du malin. Vous vous souvenez dans Jean au chapitre 8, effectivement, lorsqu'il a eu à pouvoir, effectivement, aussi à apporter la parole, effectivement, que bon, on nous dit que là, que plusieurs crurent en lui, et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, « Mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous en franchira. » Il prononçait ces paroles, il savait la porter, et, et aussi, effectivement, aussi que, ce qui est à voir aussi, comme aussi, réaction parmi ceux-là qui étaient donc dans la foi. C'est toujours la parole de Dieu qui manifeste la nature des hommes. Et, parce que, aussi longtemps qu'il n'a rien dit, et ça, ça a toujours été le caractère, la nature de Dieu aussi. Depuis donc la Genèse nous souvenons effectivement que la terre était en forme vide et qu'il y avait des ténèbres à la surface de la pime. Tout était donc mélangé. Aussi longtemps que Dieu n'a absolument rien dit, tout semble normal. Amen. Et qu'elle est communs de mortels puissent trouver, mais c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais il faut simplement que Dieu parle. C'est quand Dieu parle, alors qu'on voit que la nature des choses commence à pouvoir se manifester. Parce que lorsqu'il a dit que, que la lumière soit... Ouais. Alors à ce moment-là, la Bible dit que la lumière fut. Amen. Et on a vu la différence maintenant qu'il y avait la lumière et qu'il y avait les ténèbres. Amen. Avant, c'était tout mélangé. Oui. Tout semblait très bien. Mais il suffit qu'il parle maintenant, la nature de tout un chacun se oui. manifeste. Dieu dit que la lumière soit rapide. Mais bon. il trouvait que la lumière était bonne. Amen. Et Dieu sépare à lui la lumière d'avec le ténèbres. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre ces choses qui doivent nous... Conduire encore tout au long du chemin dans lequel nous sommes avec les Seigneurs, c'est absolument important. Donc, vous remarquerez qu'effectivement, que lorsqu'il a parlé effectivement de cela, et tout d'un coup, quelque chose s'est passé, ils ont dit que nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous ne sommes même pas des enfants illégitimes, ils sont continués dans leur conversation, effectivement, en ajoutant Abraham et notre père. Il n'était pas ignorant. Non, il n'y aurait pas, effectivement, qu'ils étaient là postérité d'Abraham selon la chair. Il savait très bien fois C'est pour ça qu'il leur a dit que si Abraham était vraiment votre père. Amen. Là maintenant, on est dans une dimension tout à fait différente. D'où l'apôtre Paul nous dit que parce que tout Israël n'est pas Israël. Amen. Amen. Okay. Parce que Dieu avait fait la promesse. Ce sont les enfants de la promesse. Vous connaissez cela, non oui. Donc, il leur dit, effectivement, « Oui, mais si Abraham était votre père, vous mêmes rien oui. oui, que... Alors, vous comprenez la conversation. De... Alors, maintenant, leur nature commence à pouvoir se manifester. C'est pour ça qu'il leur a dit, effectivement, « dit Mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» C'est pour ça qu'à un certain moment, ils ont commencé à les traiter, effectivement, nécessite de cela, des démons ainsi, dessus donc, nous voyons que euh, le Seigneur, effectivement, dans cela, lorsqu'il parlait, en disant, celui qui ne mange ma chair, ni ne boit mon sang, parce que, quand tous les disciples étaient ensemble, on disait, mais ce sont tous vraiment des gens qui, à cela, si le Seigneur Jésus partait aujourd'hui, ils partiront ensemble avec lui. C'était ses disciples, il entourait il marchait donc, avec lui aussi. Mais il a dit dans Jean chapitre 8, je pense que c'est cela, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. C'est une bonne chose de pouvoir écouter. Très bonne. Mais l'autre chose, c'est de pouvoir garder. Si quelqu'un garde ma parole, c'est ça, demeurer. Parole C'est-à-dire que je garde, parce qu'il a explicité cela plus bas. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc, c'est. Alors là, c'est-à-dire que la chose est dans ton intérieur, dans ton âme, effectivement. Alors, lorsqu'il a eu à pouvoir dire cela, puisque nous avons parlé de ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, nous avons remarqué que ça a été une parole tellement dure, effectivement, que euh, parmi les disciples, et même les juifs et tout ça, c'est-à-dire que les pharisiens, les sacrificateurs, ceux qui pouvaient le suivre, effectivement, pour pouvoir l'écouter, trouver les fautes, effectivement. Alors, ils se sont dit aussi, mais c'est pas possible, on ne peut pas supporter cela. Comment peut-il dire, effectivement, avec audace, que ma chair est une nourriture et, et mon sang est vraiment un breuvage. Ça, il n'y a aucun prophète qui a pu arriver à pouvoir dire cela, parce que c'est une abomination totale, parfaite. Parce qu'un être humain qui dit que sa chair est une nourriture, nous donner sa chair à manger et son sang à boire, là, c'est un problème. Il n'a pas expliqué. Il est resté simplement à le regarder, comment ils allaient réagir. La réaction n'a pas tardé. C'est comme cela qu'on a pu voir qu'effectivement, que plusieurs de ses disciples se séparèrent de lui. Et, et toujours, si c'est cela que j'ai toujours eu à pouvoir répéter, à pouvoir le dire effectivement aussi, chaque fois, ce que chacun de ceux qui se disent être de Dieu, doivent réellement reconnaître leur positionnement. Parce que le Seigneur, notre Dieu, il veille sur ceux qui sont à lui. C'est pour ça que la Bible dit que lui, il a donné, les gens ne se sont pas faits, il a donné les incomes. Pourquoi a-t-il donné en fait Il dit, mais pour le, le perfectionnement de ça. Et puis, plus loin, on dit, bien, en fait, que nous ne soyons pas ballottés à tout vent des doctrines, emportés, flottants, ainsi de suite. Quand ça va ici, on va, on essaie de pas dire, ben ça, ça nous arrange. Quand ça ne pas, ben, on va ici, effectivement. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas sa position, Or, si vraiment Christ, notre Seigneur, est en toi, et que tu es en Christ, alors tu dois être positionné. Amen, amen. Tu peux pas être dans le corps sans savoir effectivement l'endroit où tu dois te trouver et la position que tu dois avoir. Amen, amen. Si le doigt est dans le corps, il sait où il doit se trouver. Donc chaque personne, chaque frère, chaque soeur qui est dans le corps de Christ, qui est en là-dedans, il connaît sa place. Amen. Bien sûr qu'il connaît sa position. Alors s'il est positionné, personne ne peut le déraciner de l'endroit où il se trouve. Parce qu'il connaît où il en est effectivement, il connaît aussi c'est lui. Parce que tu ne peux pas être dans un lieu que tu ne connais pas. Parce que pour rentrer là-dedans, il faut d'abord soupirer à celui-là. Donc j'ai d'abord goûté, j'ai senti qu'il est bon, qu'il est... En fait, tu ne peux pas être en crise par hasard. Tu te dis, bon, je ne savais pas. Et puis, frère, je ne sais même pas, mais je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit. Parce qu'à un certain moment, j'ai senti quelque chose. Je pense bien, mais dire, Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit Ah oui, il est Dieu, Dieu. Il y a Dieu, le Père, Dieu, le Fils. J'ai un exemple là. Hein? Dieu, le Père, Dieu, le Saint-Esprit. Bah, vous ne le connaissez même pas très bien. C'est cela. Parce que il faut savoir effectivement où est-ce que je veux et qu'est-ce que c'est à quoi je suis. L'endroit où je me trouve, effectivement, je serai à quoi parce que quand tu es positionné, tu es positionné. Amen. Ça, c'est l'assurance que donnent donc les, les saintes écritures, la parole de Dieu, parce que cette assurance je ne peux pas vous la donner. Et, elle vous vient du Seigneur. Amen. Elle vous vient de la parole de Dieu. Amen. Ça c'est nécessaire, mon frère, que... parce que s'il devient du Seigneur et de sa parole, effectivement, vous savez où vous vous tenez. C'est pour ça qu'il dit, mais il est comme un arbre Amen. planté près d'un courant d'eau. les feuillages ne se flétrissent point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Nous comprenons qu'effectivement, que là, nous savons effectivement où ce que nous, nous en sommes. Alors, ainsi que. Lorsqu'il a eu à pouvoir parler, effectivement, cela, les disciples ont commencé à pouvoir, maintenant, c'est frissonné, c'est dur, mais qui peut l'écouter, il a exagéré, c'est ci et cela. En fait, ces personnes-là étaient assises, comme vous. Et la parole sautait, simplement, comme ça, et puis bon. Et, et tout un chacun, vous voyez, dans un lieu de rassemblement, il y a toujours des groupes. Et ces groupes s'identifient par l'esprit qui les anime. Amen. Bien sûr que... Parce que vous pouvez voir qu'ils étaient ensemble. On avait l'impression qu'ils étaient vraiment unis, mais ils ne l'étaient pas. Parce que quand la parole de Dieu, effectivement, qui nous rassemble C'est écrit, hein Là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. Parce que si nous, nous avons la même nature, lorsque la parole est là, eh ben, nous nous sentons tous attirés, en fait. Alléluia. Peu importe que tu sois assis de côté ici, à l'autre là-bas, nous sentons la même palpitation. C'est la chose qui est en nous et, et identique. Okay, c'est ça. Que nous, nous sentons que c'est la chose. Alors, c'est comme ça qu'ils ont commencé à murmurer. Parce qu'ils étaient qui, mais pourquoi murmurez-vous? Comme par exemple, si aujourd'hui, vraiment, il est là en train dire, un ça, on En fait, souvent, ce qu'il y a, ces gens avec des esprits comme ça, ils sont là, ils, ils agissent comme ça, ils veulent influencer les autres par montrant. Pour que celui qui n'est pas content le voie aussi. Puis il va faire des gestes, peut-être, il va commencer à voir. Comment l'autre voit Ah, il n'est pas content. Donc, c'est clair aussi, là, mais moi aussi, je ne suis pas très content. Puis vous regardez comment vous faites les yeux. Donc les oiseaux, de, vous savez, que, donc même là-bas, les antennes, c'est pas ça. Puis vous voyez comme des petits gestes comme ça. Vous comprenez Oui, c'est vrai. C'est vrai, ma bien-aimée. C'est ça, en fait. C'est comme ça que les démons travaillent. Oui, parce que c'est sûr et certain. Alors, lorsque on se trouve dans cette condition-là, regardez très bien, et des de pouvoir maintenant influencer, parce qu'on veut montrer que, des, quand quelqu'un t'animait des mauvais esprits aussi, vous savez, il veut faire des choses pour qu'on voit qu'il est un peu plus spirituel. Je suis pas d'accord. exemple, on dire, bon, faut, bah, bah, la Bible dit que okay, c'est une abomination pour une femme de porter un hein, bête madame. Mais la personne en question va vous prouver que pff, je n'ai rien à faire. Mm -hmm. Il va vous venir en, en pantalon, il va vous marcher tellement très bien. Mais ce que la personne ne se rend pas compte, c'est qu'elle est déjà morte. Ouais. Amen, amen. Et ça n'oubliez jamais. Mon frère et ma soeur, vous ne pouvez jamais vous élever contre la parole de Dieu amen. et que vous puissiez vivre. Amen. Pourquoi Parce que la vie est dans la parole. Amen. Ne vous révoltez jamais. Amen. Quand la parole dit quelque chose, mettez-nous à nous, Frères et sœurs, la vie, la, ce que tu vois, même toi-même, tu es venu par la parole de Dieu. Amen. Alors Si tu combats la parole, surtout que tu as coup. Donc, voilà qu'ils ont voulu influencer, parce qu'ils étaient en grand nombre, pour que les autres comprennent effectivement que je suis, nous ne sommes pas contents, il faut qu'on se lève, il faut qu'on puisse partir, il faut qu'on s'en aille. Vous savez, si vous êtes dans une église et vous avez des gens comme des pharisiens, ça, des séliens, vous pouvez influencer et puis vous vous en allez. Oui, ça fera, fera créer des problèmes de split ainsi de suite, effectivement. Mais quand Dieu est quelque part, vous pouvez influencer ce que vous pouvez influencer. Vous pouvez emporter ce que vous pouvez emporter. Mais ceux qui sont des dieux... Ça, mon frère et ma soeur, vous ne pouvez pas les déraciner. Vous pouvez être très gentil avec eux. Ils vont vous aimer. Vous pouvez faire tout, même les racheter. Voilà, vous êtes les bons et tout, les saisir. Euh, oui, parce que là, thébalisme vient aussi. Hein? Ah, tu vois, nous, tout ça parle même dans votre, dans votre langue maternelle pour l'influencer chez nous. Ils ne bougent pas. Vous avez bien fait de secouer là-bas, il bouge pas. C'est pas la personne, je sais pas si tu sais pas où la personne se tient. Oui, oui, oui, oui. Vous avez tout fait, même lui acheter un restaurant, même lui payer tout ce que vous voulez, faire tout ce que Ils vont pas bouger. Parce qu'il y a quelque chose qui les enracine. La preuve est celle-ci. Quand ils sont partis, le Seigneur a regardé les autres. Il dit, mais pourquoi Vous aussi, vous ne partez pas parce qu'ils vous ont influencé. J'aime Dieu mon frère Quoique nous sommes rassurés Amen. Mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi Amen. Mais c'est Pierre maintenant qui répond avec assurance Amen. Ça les autres, ça ne pouvait pas répondre comme ça il dit, à qui il nous donne d'autre qu'à toi Amen. Parce qu'il a d'abord réalisé que Il dit, mais c'est de toi qui viennent les paroles d'où De quoi De la vie Amen. éternelle Amen. Amen. Donc, Lui il avait compris et puis, il dit Nous ici, nous avons cru. Nous avons cru. Et nous, nous te reconnaissons, toi, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mon frère et ma soeur, c'est témoignant d'être vraiment imprimé en toi. On ne peut pas te donner un autre Dieu. Que celui que tu as reçu, celui que tu as reçu, il est déjà suffisant. Je n'ai pas besoin d'un autre. Celui que j'ai, il est suffisant. Tout suffisant. Comme on dit, Dieu seul met, suffit. L'autre, je le mettais où Alléluia Mon oh, frère et ma soeur, je vais ajouter l'autre où c'est. J'étais goûté. Même si aujourd'hui, je n'ai pas du pain. Ce n'est pas que tu m'amèneras à la boulangerie, je vais changer de Dieu. Non Alléluia Si aujourd'hui, je n'ai pas avec lui, demain, j'aurai. Ce n'est pas pour ton pain que je peux l'abandonner. Non. non! Oh, qui nous aide Amen. à pouvoir réaliser la richesse qui est en lui. C'est pour ça la Bible dit Vous avez tout pleinement en lui. Donc nous, nous comprenons qu'en lui, nous avons donc toutes choses. Et si nous avons toutes choses, alors qu'est-ce que l'autre va m'apporter? c'est vrai, si j'ai toutes choses en lui, qu'est-ce que je vais encore ajouter ici, toutes choses que tout ce que je peux demander il a la capacité de me le donner alors qu'est-ce que tu vas me donner plus tu vas m'offrir quoi croire les pouvoirs mais j'ai les pouvoirs sur vous c'est vrai, là je parle à Satan c'est vrai, parce que le Seigneur nous a donné des pouvoirs sur toute la puissance de l'ennemi. Je ne sais pas si vous remarquez cela, Ce que Satan a été vaincu, et Satan ne peut rien te faire. Alléluia! Gloire à Dieu, tu as le pouvoir sur les démons, et sur Satan lui-même. Oui, monsieur, parce que nous avons Jésus est étant nous, frères. Amen, alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. C'est pour ça que nous avons l'arme nécessaire que le Seigneur nous a donnée, que Satan ne peut même pas y à pouvoir résister pour autant que vous sachiez l'utiliser. Eh bien oui, quand il est venu vers le Seigneur, il lui dit Il est écrit. <rire> Que ils te graderont les anges toi sur cette montagne. Et tu te jettes comme ça évidemment que les anges te garderont. Vous comprenez cela non dans Matthieu chapitre 4 Vous voyez il est venu avec l'écriture mais sans avoir la pensée qui était derrière l'écriture parce que il ne peut jamais avoir la révélation. Jamais il peut avoir la révélation Il va tâtonner pour pouvoir vous donner l'impression Mais jamais la révélation Non messieurs, parce que la révélation ne vient pas d'un ange Amen. Oui La révélation ne peut pas Venir d'un ange Non messieurs, la révélation vient toujours De Dieu Il dit c'est mon père qui est dans les cieux Qui t'a révélé cela Pas que c'est l'ange qui t'a révélé cela Comprenez cela non faut pas trop mélanger les choses, hein? parce qu'on voit commencer, non, non, ne soyez pas trop disparaître dans votre esprit, oui, parce que l'ange est venu, nous, nous respectons les choses Amen. de Dieu, mais il faut garder votre pensée dans la pensée dans laquelle nous sommes jamais, ah oui, parce que Satan ne peut pas avoir la révélation. <rire> Dieu ne peut pas donner la révélation à un mauvais esprit est ce que nous comprenons, effectivement, selon donc les Saintes les Écritures. Donc, nous réalisons que quand il a eu à pouvoir poser la question, eh bien, Pierre a eu à pouvoir répondre de la bonne manière pour pouvoir dire que nous avons cru et nous avons reconnu que toi ici, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis, il leur dit, il dit mais n'est-ce pas moi Ici, qui vous est donc choisi. Donc, on pouvait vous secouer comme tout. Je peux donner la possibilité aux gens qui... Ils peuvent, je dis, je dois laisser, hein, ils vous ont euh, fait tout ce qu'ils pouvaient, pouvoir vous influencer pour que vous puissiez partir, face ici. Je n'ai rien fait. Ce je, n'est je, pas de l'évangile. Il hein. dit, je vous ai observé simplement. C'est le Seigneur dans Jean 6, comprenez cela Il dit, je vous ai observé simplement. Je dis, s'ils veulent les emporter, qu'ils les emportent. Il ne s'est pas battu, oh, comprenez-moi, je vous ai prouvé que je suis, je m'étipais les pain, vous savez quand même, je les le pain puis peu, bon, comment vous voulez Il n'a pas dit ça. Il est resté tranquille. Parce qu'il connaissait sa position. Ah oui, il était certain qu'il n'était venu pas pour rien. Que ceux-là qu'il avait choisi, nous l'avons entendu la fois passée, Il ils étaient à toi père, tu me les as donc donnés. N'oubliez jamais ce que vous entendez. Donc, ne... le Seigneur ne fait jamais les choses par hasard. Pour l'amour de Dieu, comprenez cela. Et s'il vous a choisi, que c'est vraiment lui qui vous a choisi, il n'a pas fait la chose par hasard. Et s'il vous a choisi, c'est pour que vous arriviez au but. Je veux que vous compreniez encore, parce que nous allons aller travailler un plus vite aussi. Regardez très bien pour que vous puissiez comprendre. Si vous a choisi ce qui vous est en train de vous être, ses brebis, donc un pasteur doit conduire ses brebis. Il doit conduire ses brebis dans de verres pâturages et les amener jusqu'au bon port. Est-ce que vous comprenez Alors, si lui, il a dit « Je suis le bon berger » et que moi, je sois dans sa bergerie, mon frère et ma soeur, même si le loup fait « Ouh !» je dors tranquille. Même si la tempête se coule à l'extérieur, je suis tranquille. Parce que je connais que ce berger-là, comme il m'a dans ses mains, il va m'amener jusque là et s'il part, il partira avec moi parce que je suis sa brebis. Les hommes vous abandonneront. Mais lui, non. Parce que s'il vous a pris, il doit... C'est pour ça que vous voyez que quand, quelque part, on se trouve effectivement que, bon, ben les choses ont commencé à pouvoir se compliquer. Des très étrangères viennent effectivement si Vous ne vous rendez pas compte. Et puis il vous prend. Et puis il vous fait sortir. Et il vous conduit jusqu'à un endroit. Il vous place là. Mais oui, parce que... Vous devez comprendre, j'ai toujours dit si, mais vous ne m'appartenez pas. Non. Amen. Il a dit, Sentinelle, écoute ce que je dis et dis au peuple. Amen, Amen. Amen. Annonce-le. C'est ça la position, Sentinelle. Mais il, Sentinelle, il veille sur quoi Mais Sur la propriété de celui qu'il a établi comme Sentinelle. Il ne peut pas dire que Ah, c'est en moi. Ah non. Quand j'entends les gens qui disent, Ce sont mes brebis. C'est à moi, je ne sais pas moi. Parce qu'il faut que vous me disent d'abord de quelle manière vous êtes devenu l'herbe bébé. Non, mais ce sont des choses que, ça paraît simple, mais c'est l'importance de comprendre cela. Vous n'avez qu'un, vous et moi, nous n'avons qu'un seul. Parce qu'il n'y a qu'une seule bergerie. Il faut que nous poussons le brebis vers le péché. Et les brébis doivent entendre et reconnaître la voix du oui. et... Donc il a dit, mes brébis entendons la voix de l'IFC. Non. C'est biblique. Amen. Biblique. Amen. biblique. Parce que si moi, je ne fais pas le travail que lui, il a demandé, que parce qu'à un certain moment, on veut usurper la place du bon berger, parce qu'on veut devenir populaire. On cherche la popularité. On va faire des choses, effectivement, pour que votre nom soit publié. Qu'on connaisse que celui-là, ça ne doit pas vous gêner, hein, qu'on connaisse les noms de tels c'est pour ça qu'ils se battent effectivement j'entendais tout à l'heure pendant que je venais dans la voiture et comme il y a eu des situations avec euh, la route Dieu fait toutes choses de manière particulière et on a fait les détournements et puis vers le bas on roulait et puis on a fait plus bas là bas je sais l'acte, parce qu'on remontait et puis on voit quelqu'un là qui était comme en train de faire hiking. c'est à dire, euh, vous connaissez ce que euh, oui voilà, c'est l'autostop pardonnez-moi, autostop pardonnez et voilà que c'était il a été masqué tout ça. Puis bon, on l'a vu, puis on s'est arrêté pour le prendre de la voiture. Et puis parce qu'il n'y avait aucune voiture qui s'arrêtait pour le prendre. Pitié de lui, pauvre. Puis on s'est quand même arrêté. Et puis il est venu, il a couru quand même sur une terre de plus là en bas j'ai dit, on le regarde, il dit « bonjour ». Et j'ai dit « ça va, vous allez vous dire, mais je vais descendre, euh, j'ai oublié le nom de cet endroit-là ». C'est bordé, C'est non, c'est pas bordé, bordé, 130-55 ». Alors j'ai dit « mais je ne voyais, voyais pas tellement très bien ». Il dit « où c'est bon ». dit « mais tout droit, tout droit, de l'Asie, côté de l'Asie, ok, je veux voir ». Et puis, et alors, euh, et on le fait entrer dans la voiture. Il rentre, on le fait, il vouloir rentrer je il non, non, non, tu peux rentrer devant, c'est toi, et puis c'est assis là, assis, et enrouler, partez, on roulait, on partait, je lui pose la question, mais vous allez où Ah, je vais aller pour prendre le tram, et puis bon, pour aller où Il dit, pour aller à, à l'église. Ah, je dis rien, je dis, on oh, peut Quand Comme dit, effectivement, j'ai dit, votre église se trouve où Il dit, mon église se trouve à Anderlecht. Anderlecht, je dit ok. Ah, j'ai dit ah. Oh. Vous, vous réunissez là-bas et comment ça se passe? Oui, et ça se passe bien. C'est Comment ça s'appelle? ATP, AMP. <rire> Il y avait quelque chose ici, euh, je ne sais pas tellement très bien de. <rire> j'ai oublié. AMP. Vous pouvez me dire AMP, c'est. Enfin, c'est avec qui j'étais dans la voiture, peut-être oublié. AMP, AMP. Bon, j'ai oublié, c'est pas grave. Et puis on continue, on continue. J'ai dit, ah, j'ai dit, mais vous avez des réunions là-bas Il m'a dit, oui, nous avons, nous avons des réunions là-bas. Il m'a dit, oui, aussi que bon, euh, euh, nous avons euh, les, les prophètes euh, euh, tels qui, qui, qui est là-bas, qui nous conduit effectivement, ainsi de suite. Je dis, ah, j'ai dit, ah, oui. Bon, laissez-les de côté. Et alors les prophète, moi j'ai dit, ah, les prophètes vous conduisent J'ai dit, oh, moi je conduisais, aussi la matière. J'ai dit, c'est les prophètes qui conduisent Oui, oui, oui. J'ai dit, alors vous avez beaucoup de prophéties, hein parce que si c'était un prophète, il a toujours dit ainsi par l'éternel. Ai ai, il dit, euh, oui, nous avons le jour de, de, de, de jour de rassemblement des prophéties, de ceci, de cela. J'ai dit, ok, et puis les autres jours, il dit, nous avons donc réunion, ainsi de suite. Alors, euh, il me demande, euh, monsieur, dit, monsieur, monsieur, je ne sais pas comment, ça. il me dit, oui, nous, nous allons, c'est euh, vous, il me dit, nous allons aussi à, à l'église ici non bon. Et, et, et je conduisais, je conduisais. Et puis, euh, il regarde tout ce qui était dans la voiture, il y a mis tout le monde, effectivement. Et puis, tout d'un coup, il se pose la question, il dit euh, je, je voulais un peu, vous vous êtes quand même le pasteur de l'église. Alors, moi, je disais C'est possible Oui, certainement, je dis C'est possible. Ouais, possible Je dis. « Oh, pasteur !» Et lui me dit, « Oh, pasteur !» J'ai dit, « C'est possible !» Je suis en train de... Et puis, tout d'un coup, je lui pose la question. Je dis, Mais comment ça se passe là-bas » Et il a dit, « Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais vous arriver à cela. » Il dit dit, « Voilà que euh, là où nous sommes, nous avons un célèbre euh, euh, pasteur et lui. » Je dit, Alors, en quoi sa célébrité ?» Il dit, « Oh, vous n'avez jamais entendu parler de lui ?» J'ai dit Non. » Il dit, « Mais alors, en euh, tout cas, c'est quand même fort. » hein." J'ai Quoi ?» Il dit, « Il mélange le pétrole avec l'huile c'est quoi c'était ça hein? Pétrole avec l eau, l eau, le jus d'orange, non. Pétrole avec le jus d'orange, et il donne aux fidèles le pouvoir. Alors j'ai dit oui, il dit oui, oui, nous sommes, il est juste à côté de nous. Mais il a beaucoup de monde, hein? J'ai dit, pour boire le pétrole avec le jus d'orange. Il dit oui. <rire> J'ai dit, ça marche, il dit, moi-même, ici, je peux vous certifier que euh, boire du pétrole euh, et avec l'intestin des êtres humains, ça crée des problèmes. J'ai dit, bon, et alors, euh, j'ai dit, bon. Ils disent, ils disent que ça leur fait des effets, donc, dit, ah c'est parce qu'ils croient. Ils croient que le pétrole, en buvant du pétrole, ça fait de l'effet. Juste pour que vous puissiez comprendre qu'il eh ben, y a des bergers qui peuvent donner ce qu'ils ont en prébis. Là, on donne du pétrole et du jus d'orange, et les brebis acceptent. Et ils sont nombreux, parce que j'ai compris, je l'ai appris ce matin, ils sont témoins là. Hein. Donc ils sont nombreux à pouvoir boire effectivement du pétrole avec du jus d'orange. Il semblerait qu'il a beaucoup d'églises, évidemment, qui fait que tous les membres aiment boire du pétrole avec du jus d'orange. Alors J'ai dit, Seigneur, que tu nous épargnes nous n'avons pas besoin de boire du pétrole ni même des jus d'orange mélangé avec du pétrole pour qu'on soit en bonne santé c'est cela la chose mon frère et ma soeur, ce que nous devons réellement être rassurés de celui je parle du Seigneur qui nous conduit et de pouvoir avoir la certitude aussi de ce qu'il a la capacité de pouvoir faire dans votre vie alors nous avons lu dans Luc où effectivement il parlait il disait, à, à, à s'adressant à ses propres disciples et le Seigneur quand il parle à ses disciples il sait effectivement ce qu'il doit leur dire vous n'avez jamais remarqué que dans la foule il n'a pas eu à pouvoir expliquer le parabole je reviens toujours à cela mais en privé il leur fait comprendre les choses parce qu'il connaît l'importance de ces choses pour eux et ça c'est nécessaire pour toi et moi aujourd'hui aussi dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Nous avons toujours besoin du bon berger. Amen. Ah oui, tous ceux qui sont venus, avant lui, après lui, sont tous des voleurs et des brigands. Il les a appelés des voleurs et des brigands. Mais lui, il est le seul bon berger et il a toujours raison de dire cela. Alors, vous avez remarqué que dans Luc, nous avons lu, il a dit une chose. Après avoir expliqué effectivement comment les choses se passeraient pour que ses disciples puissent être attentifs et qu'ils puissent voir effectivement ce qui s'est passé. Et puis, il dit ici, plus bas, il dit verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Ce point-là que le Seigneur a vraiment cité. Ce sont des choses qui vont arriver. Ouais. Donc, il leur avait prévenu davantage pour leur faire comprendre que ces choses-là vont réellement aussi arriver. Manger, boire effectivement, le souci de la vie. C'est ce que les choses qui préoccupent les gens, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est notre préoccupation. On doit manger, on doit manger. Qui ne veut pas manger ici je ne vois pas un frère qui dit, moi, depuis le 1er janvier, jusqu'au 31 décembre, moi, je ne mange pas, je suis toujours dans le jeûne. Tu je n'en vois pas. Boire. Vous vous en avec, pardonnez-moi l'expression que vous me pardonnez, vous avez des coca, vous avez tous ces boissons que vous pouvez acheter. Personne ne peut, non, personne ne peut vous priver de cela. Donc, je dis, parce que sur le marché, on en a. Donc, des jus, des ceci des cela. Donc, chacun, oh, ce que Dieu nous a donné aussi est meilleur, l'eau est quand même meilleure. Bon, je ne suis pas là en train de voir vous dire, n'allez pas boire. Je lis simplement en expliquant que quand même, si nous regardons très bien, Dieu n'a pas créé quand même toutes ces mixtures que nous avons. C'est un mélange que les gens... Dieu a créé des fruits, mais des fruits naturels. Mais aujourd'hui, on a des additifs qui sont en intérêt. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur. Vous allez commencer à dire, des frères, il exagère. Non, moi j'ai lu aussi sur les emballages. Quand je regarde à peu près la teneur de jus d'orange ou la teneur de, de jus de pomme qu'il y a là, je vois 1% de jus de pomme naturelle. Et puis les 99, c'est à E450, E361 et, et 621. Donc on a que E, E, E, E. Et puis et du colorant et colorant, tout ça. Alors, maintenant, moi, Dieu m'a donné des fruits naturels. Tous ces colorants-là vont servir à quoi dans mon corps Alors, c'est simple. Quand je vois tous ces colorants dont je ne sais pas leur destination, eh bien, je n'ai plus qu'à prendre de l'eau dont je sais où ça va. C'est simplement simplement pour que vous puissiez comprendre. Donc, nous comprenons que les excès du manger et du boire. Aujourd'hui, dans ces temps dans lesquels nous vivons, mais mon frère et ma soeur, vous remarquerez très bien que la nourriture ne manque pas. Vous savez que <rire> un jour. Je regardais, moi ainsi, je regardais simplement les poulaillers. J'ai dit, oh, aujourd'hui, on va dans le magasin, on va trouver toutes sortes de poulets. Donc chacun de nous peut acheter des bacs et tout ça de poulets. Tous les jours, tout le monde parle de poulets. Je me dis, mais ces poulets viennent d'où Ces poulets viennent d'où Ce qui dit, pour, pour nourrir la population, ils ont trouvé une technique. de Faire des poules pondeuses. Et même des petits poussins, quand ils commencent, évidemment, on les, on, on, on les donne des choses effectivement, pour que ça grandisse. Parce que peut-être les poulets que l'on mange sont des poussins, qu'on a tellement agressé en quelques semaines, effectivement, et puis c'est agrandi pour qu'on puisse. C'est pour ça parfois, il pas de goût. Oui. Donc, en fait, la politique alimentaire mondiale, il faut qu'on puisse arriver à pouvoir faire en sorte que les gens puissent avoir. On, on mange des fruits hors saison ici. Vous ne posez jamais la question on mange des fruits en saison. C'est-à-dire que tout le temps, on, on, on sait arriver à pouvoir à manger au nanan. Donc, ça peut pas, je ne peux pas me priver de vacances. Quand j'ai besoin, je peux manger autant que je veux. Je peux manger à table. Je peux manger tout ce que je veux, évidemment, une manière. C'est-à-dire que c'est cela, en fait, la préoccupation de l'homme. Mais puis bon, il a tellement une facilité maintenant de pouvoir trouver tout ce qu'il a envie de pouvoir manger. Il mange. Donc, la nourriture, vous en avez en abondance. La boisson aussi en abondance. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il faut acheter. Parce qu'on ne va pas te donner ça au magasin. Est-ce que vous suivez C'est important que vous suivez cela. Donc au magasin, on ne va pas te donner ça. Donc pour pouvoir acheter, il faut de l'argent. Donc sans argent, je ne peux pas avoir les poulets. Alors j'ai les poulets, j'ai la viande, tout ça. Donc, tout ça, j'ai envie. Donc Ça se trouve là sur le marché. Maintenant, Pour les avoir, je dois avoir de l'argent. Donc maintenant, j'ai un souci, moi. Comment je dois faire pour avoir de l'argent Parce que maintenant, pour avoir de l'argent, il faut avoir du travail. On va sur le marché de l'emploi, les robinets commencent à se fermer. C'est normal que je commence à pouvoir me poser la question, comment je vais m'en sortir J'avais peut-être un emploi, effectivement, je vais perdre cet emploi. Alors, quand je commence à envoyer des CV par-ci, par-là, à gauche, à droite, ben, il n'y a rien qui se manifeste. Alors, je me pose la question, mais comment je vais m'en sortir Il ne faut pas se dire, bon, je vais maintenant me joindre au CPS. Ah non, pas bah, bref, bon, pardonnez-moi. c'est votre droit, parfois, on dit, Seigneur. Parce que quand vous dites quelque chose, vous sentez la redondance des gens, de certaine manière ou d'une autre. Il ne faut pas toujours prendre à mal, mais vous devez comprendre quand même que Dieu nous aide. Je ne peux pas comprendre comment vous pouvez être à ce stade-là. Mais c'est normal, frère, à moi. Un fils de Dieu, une fille de Dieu doit être un soldat. Amen. Je vois des sœurs qui ont même des douleurs au bras, qui se lèvent le matin pour aller faire les, les choses, qui viennent pour travailler. Ils sont là et vous faites 4, 5, 6 travaux quand même. Et moi, je dois dormir là, le ventre gonflé pour dire. Et puis après, je fais comme un gamin je dis, oh, Madame, je viens pour les, les quittances. Ne prenez pas mal, j'ai donné un exemple, il y a des conditions dont on peut avoir l'équité. il ne faut pas dire, frère demain, de non, non, non, non, non, il ne faut pas prendre mal, que vous soyez sage quand même, c'est une situation dans lesquelles on peut se trouver, c'est un droit que vous avez, mais ne dormez pas sous ce droit là quand même, parce qu'un fils de Dieu, il doit être un exemple on doit voir, ah, là-bas, il n'y a pas beaucoup de croyants qui sont là-dedans. Beaucoup de fils de Dieu, il n'y a pas là-bas. Où est-ce qu'ils sont ils sont toujours au travail Là-bas, gauche à droite. Disent, oh, comment ça se fait que c'est la crise, mais ils travaillent Mais ils ont la voix. Amen. Seigneur, je ne veux pas manger les pains de la paresse. Non, c'est écrit. J'ai droit, j'ai droit. C'est la Bible, frère. Je ne sais pas, mais que Dieu nous aide. Je sais qu'il y a des choses qu'on n'aime pas beaucoup. Mais <rire> ici, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Pour le Fils de Dieu tout cela. Là, euh, pour ça qu'il ne veut pas rester là, manger les pains de la paresse. Ils doivent se battre. Il dit, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Et effectivement, que tu prendras soin de moi. Tu vois d'abord, pas bon, tu ne cherches même pas te dire, oh, tu as dit dans ta parole, tu es ne vous souciez de rien, ne vous inquiétez de rien, je prends soin de toi. Mais en fait, tu es paresseux. <rire> Ah ben oui, tu veux justifier ta paresse. Pas l'écriture. Non. Le Seigneur a dit aussi que c'est la soie de ton fond, tu gagneras ton père, non? Donc je m'élève, je me bats si je trouve. pas du Seigneur, maintenant, accorde-moi la grâce. Il ne va pas te lasser. Il ne va pas t'abandonner. Non. Mais il ne faut pas te faire toi-même comme ça. Ah, Seigneur, je crois que l'écriture... Ça, c'est l'interprétation mauvaise de l'écriture. Ça, on n'aime pas beaucoup, hein? Mais c'est la parole de Dieu, donc nous comprenons que. Alors, lorsqu'il il parle effectivement, il veut que nous comprenions la bonne manière. Parce que des fils et des filles de Dieu sont des soldats qui euh, savent effectivement que euh, ici, avec notre Dieu, dans la situation dans laquelle évidemment, si tu n'es pas bien au point de vue santé, c'est normal. Si le Seigneur te donne la santé, ah ben voilà, si dans ces conditions-là, on t'a donné ceci, si, si, il n'y a pas à se sentir coupable. Mais c'est une condition de laquelle. C'est-à-dire que tout doit être équilibré. Parce qu'il faut que tu. Donc, il nous dit ici, dans ce. à cause du manger et du boire, donc, parce que le soir, effectivement, que moi, je vais trouver maintenant. Et puis, les soucis commencent dans la tête, effectivement, aussi. Alors, il dit prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'abandonnent pas les excès du manger. Et du boire. Parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup manger, toujours manger, mais quand même, pense quand même qu'à un certain moment, je dois quand même jeûner aussi. Je n'ai pas beaucoup entendu mes amis. <rire> ah, toujours que la bouche puisse manger, mais en ce moment, dit, Seigneur, je voudrais vraiment chercher ta face. Amen. Pas seulement pour acheter une voiture, pas seulement, non, Seigneur, pour mon âme. Amen. Je veux rester là pendant trois jours et trois nuits. J'ai besoin que mon cœur et mon âme s'accrochent encore à toi. Pas seulement, Seigneur, pour que je puisse avoir le pantalon, sinon. Non, je veux que mon âme, je voudrais t'avoir plus encore à moi. Alors je reste là à partir, je gêne, je prie, Seigneur. Tu vas voir que quand tu verras comme ça, il va prendre soin de tous tes problèmes autour. Parce qu'il voit d'abord ce qui se trouve comme principal. Je, je, Seigneur, je, je. Parce que frère et notre objectif principal doit être chercher à ce que la relation avec moi, avec Dieu, pardon, soit toujours aussi aussi en bon terme. cest à que c'est pour ça que je vais m'approcher de toi, Seigneur. Je te demande tout le temps, mais maintenant je vais te montrer que je vais être disposé. Pour que tu fasses ton travail en moi. Fais-le comme ça quand je te demanderai quelque chose, Seigneur. Je sais que tu entendras quand même. Parce que tu as dit que je n'ai pas mis à chose d'abord avant avant, mais toi d'abord. C'est comme cela. Bon, mon âme, Seigneur, travaille mon cœur, travaille mon âme. J'ai toujours des besoins parfois qui sont farfelus. Oui. Hein? Je demande trop, Seigneur, parfois c'est pour vraiment mes amusements, tout ça. J'ai dit, mais aide-moi maintenant que ces, ces esprits quittent réellement mon cœur et mon esprit, mes pensées, je sois pur pour demander les choses de la bonne manière. Amen, amen. Seigneur, travaille mon âme, Seigneur, travaille mon cœur. Toi, avec Dieu, amen. tu demandes seulement cela. Pas seulement que je ne gêne pas de travail, Seigneur, je veux gêner pour pouvoir avoir le travail. C'est bien, mais d'abord pour ton âme. Donc, euh, mon âme euh, trouve grâce devant ta face, Seigneur, que tu puisses arriver à pouvoir aussi agir encore davantage. Je veux que mon cœur, tout ce que je suis, que tu puisses vraiment te plaire davantage, Seigneur. Je, parfois, je ne suis pas dans le bonnes condition. J'ai besoin que ma vie se maintienne dans ta parole. C'est sûr et certain que même si tu cherches un appartement, il va s'occuper de ton appartement. Parce que tu t'occupes, effectivement. De tout. Donc, il dit, par les excès du boire et de manger, continue cela. Il dit, non, non, non. Prenez garde à vous-même, donc, les gens qui vous par les excès du manger et du boire. Et par les soucis de la vie. Vous comprenez, non Et puis, il dit, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Vous voyez, tout est réuni, effectivement. Et il dit, effectivement, il, dit, mais il nous prévient, effectivement, pour qu'il ne faut pas que ce jour viennent sur vous à l'improviste. Il nous dit ici, effectivement, il dit, prenez garde à vous-même. Donc, ce n'est pas dit qu'au oh, Seigneur, je reste comme ça. Non. Il faut que tu puisses arriver à pouvoir chaque fois t'examiner. Seigneur, est-ce que vraiment je suis dans la condition telle que quand tu viendras, je puisse être vraiment aussi prêt? C'est la question que tu dois Avant de penser, oui, le frère, il n'est pas bon, la soeur n'est pas bonne, effectivement, et de pouvoir trouver tout le temps les fautes chez les gens. Trouve aussi des fautes chez toi-même, mais bien sûr, mon frère, d'abord toi-même, parce qu'avant de voir regarder toujours les fautes chez les autres, d'abord moi-même, c'est ça, frère et sœurs. On doit d'abord se regarder soi-même. Oui. Seigneur, est-ce que moi je suis? Est-ce que moi je suis? Pas si facile de voir toute la faute de tel, de et tel, tel, tel, mais toi-même jamais. et c'est pas possible ça. examinez-vous vous-même, on doit s'examiner si nous sommes dans la foi, donc je m'examine moi-même est-ce que Seigneur parce que c'est facile de critiquer les autres, c'est facile de parler des autres, en mal effectivement ils sont. Ils ne savent pas faire mais toi-même, d'ailleurs le fait que tu critiques les gens, tu n'es pas en ordre d'abord ton intérieur parce que si tu étais en ordre avec Dieu tu ne critiquerais personne si tu es un homme avec Dieu, tu ne verrais pas les fautes des autres. Amen. Non, monsieur, c'est sûr. Amen. Parce que Dieu ne t'a pas donné un ministère pour prêcher la parole de Dieu. Parce que celui qui prêche est très différent de vous. C'est la sentinelle que Dieu place pour voir ce qui ne va pas. Amen. Mais toi, Dieu ne t'a pas placé. Tu as un frère ou une soeur à l'assemblée. Alors, prie simplement Dieu pour que ta vie à toi avance. Amen. Pas voir que la soeur n'est pas bien, la soeur c'est si, c'est si. Non. La soeur, Dieu s'en occupe. Amen. C'est important. Il y a toujours des gens qui se plaignent et tout ça, des uns comme des autres, effectivement. Plains-toi d'abord de toi-même. J'ai un problème, si je me plains toujours des autres, me... c'est vrai. Je me plains toujours de celui-là, je me moi-même, je me plains de moi-même, je, me... je... je me plains tout le temps. Ah ben oui. Ah ben oui. Tu dois te plaindre, je, me... je plains tout le temps, il y a un problème chez moi. Je me plains tout le temps, je me plains tout le temps. C'est pas normal. Délivre-moi des plaintes. Oui, monsieur. Oui, madame. Parce qu'il nous l'a dit, qu'il est nul à son cœur. n'est pas du mal contre son prochain. Puis, un très 13, que vous aimez tellement. La charité ne soupçonne pas le mal. Oh, oh, oh. Ah oui, c'est la chose que nous devons nous-mêmes arriver. Vous savez, quand on est comme ça, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Parce que chaque fois, tu vas te plaindre de, de quelqu'un. Que quand il va savoir que tu t'es plaint de lui, tu vas avoir un problème avec lui. Ah oui, qui c'est Oh, c'est Songolo Pakala. Il y a un problème. Enfin, Songolo Pakala veut dire quelqu'un là. Je crois que c'est comme ça. Hein. Bon, parce que les gens vont entendre en disant qu'est-ce que cela veut dire. Hein. C'est toujours la, la même personne. Donc quand tu entends que la, la flamme sort là-bas, c'est toujours lui. C'est toujours lui. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. On doit entendre que quand tu vois quelqu'un qui vient de nouveau dans l'Assemblée et qui a entendu que, un témoin, c'est toujours la personne qui a parlé du Seigneur. On veut entendre ça. Mais que oui, et lui, il a fait toujours la même personne qui vient, toujours la même. Non, dit Seigneur, là, je crois que j'ai un démon. Non, frère, Dieu nous a appelés à pouvoir être sanctifiés, être purs. Alors quand tu vois que quelque chose de mauvais tu dois reconnaître que ça, c'est un corps étranger. Seigneur, j'ai un des mots de plainte. Je me plains de tout le monde. C'est pour ça que je ne suis pas normal. De Chaque fois que je dois me plaindre, ce n'est pas normal. Délivre-moi au Dieu. Et hey, pitié de moi, je cherche ta face, mon Seigneur. Parce que je ne veux que voir. C'est vrai. <rire> J'aime mon frère Branham. J'aime... Mon frère Branham. Alors, il, il disait une parole que j'aime beaucoup. Il dit, quand vous voulez trouver des fautes chez quelqu'un, le diable va vous en montrer. C'est vrai, si tu veux te plaindre de tout le monde, il va vous ouvrir les tiroirs. Et vous pouvez commencer à placer, ça devient votre profession. Amen. Amen c'est vrai. Ah oui, c'est ça le problème. Alors nous avons besoin de pouvoir nous examiner d'abord nous-mêmes. Et s'il faut se plaindre, on se plaint d'abord de nous-mêmes. Le problème, c'est moi. C'est moi qui critique les gens. C'est moi qui parle du mal des gens. C'est moi qui me plainte toujours. Alors, Seigneur, j'ai besoin de la délivrance. Tu te laisses pendant trois jours ou deux jours par terre. Seigneur, je ne veux pas cet esprit de, de plainte tout le temps. Je ne le veux pas, Seigneur, que ce soit la femme, que ce soit même le mari. Ah, Ah ben oui. Je me plains toujours de ma femme. Je me plains toujours de ma femme, Seigneur. Et de moi que je puisse quand même vous trouver quand même... De... Vous attendez des mais Nous avons des soeurs terribles. Hein? Là, ce n'est pas amen, c'est le mot Oh, Dieu nous aide les frères vous avez compris non? quand c'est Amen Amen alors vous et Dieu nous aide on a besoin de cela mon frère et ma sœur parce que nous avons un adversaire rusé il est malin le frère qui est à côté de toi c'est ton frère la sœur qui est à côté de toi c'est ta sœur les défauts, j'en ai aussi. Amen. Mais que Dieu m'aide de ne pas toujours regarder les défauts de mon frère, et de ma soeur, j'ai toujours... Seigneur, je me regarde d'abord. Alors, vous savez ce qui va se passer. Quand vous regardez d'abord, vous allez user de la compassion. Amen. La miséricorde. Alors, vous comprenez que dans Matthieu 5, heureux le miséricordieux. Ah... Donc vous voyez que le Seigneur ne s'est jamais trompé. Donc, c'est la chose que nous devons... Alors, il continue effectivement, il si, dit donc, pour que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste. Alors, si nous prenons dans Corinthiens au chapitre... Non, un hein, Thessaloniciens chapitre 5, je pense, parce que je pensais à Paul, effectivement, dans cela. 1 hein, Thessaloniciens au chapitre 5, il nous dit quelque chose là. 1 au chapitre 5, je pense bien que c'est là-bas. Pardon, oui. Voilà. Voilà, voilà. 1 hein? Thessaloniciens, chapitre 5, il nous dit, le verset 1, il nous dit, Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Et je crois que vous vous souvenez, quand on a lu ceci, il s'adresse bien aux frères. Et il les dit encore, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrivez Parce que si nous sommes devenus frères, nous devons toujours nous souvenir des actes au chapitre 2. À partir du verset 37. Tout ce qui était là a dit, mais euh, leurs cœurs furent vivement touchés. N'oubliez jamais cela. Et ils dirent... Aux apôtres, effectivement, on dit « Ô homme, frère, que ferons-nous » C'est-à-dire que le cœur était d'abord vivement touché. Il faut que toi et moi, nous nous sentions concernés par ce que le Seigneur, notre Dieu, fait pour que nous désirions maintenant prendre part à ce qu'il fait. C'est pour ça que hmm, hmm, l'apôtre Pierre leur répondit effectivement « Ce qu'il devait faire, et, et, et de tout leur cœur, ils l'ont fait. Et, et voilà que et la Bible nous fait savoir qu'effectivement, que, quand ils l'ont fait, ils se sont regardés, leurs yeux s'ouvrent et disent, « Mais celui-ci, c'est mon frère. » Donc, ayant euh, cru à, à l'Évangile, la transformation a pu avoir lieu, le changement a eu lieu à l'intérieur. C'est là que nous avons parlé, effectivement, de l'homme nouveau, c'est selon donc la sainteté, par la vérité, donc qui est donc hein, la parole de notre Seigneur. Et, et cet homme, effectivement, qui est un, un frère en Christ, effectivement, qui a eu à pouvoir recevoir la parole du Seigneur, évidemment. Nous le disons dans les psaumes 119, je pense, quelque chose comme ça. Ta parole est une, lumière, une lampe à mes pieds Une lumière sur Vous vous suivez Gardez cela aussi En esprit Alors il nous dit ici Pour ce qui est des temps et des moments Vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écrive Car vous savez bien vous même C'est ça les païens Les gens du dehors ne le savent pas Que le jour du Seigneur Viendra comme un voleur « Et quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils ne chapperont point. » Dans Luc 21, il nous a dit, nous retournons à Luc 21, puis nous gardons un salut ici, effectivement. Luc 21, nous avons lu ça tout à l'heure, il nous dit quelque chose ici, Luc 21, voilà et voici donc. Alors, Luc 21, il nous dit, mm -hmm, 34, prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger, euh, du bois et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Parce que ça ne va pas vous. Prévenir d'abord, vous comprenez donc, les gens du monde, il dit, mais ça viendra, comme ici, il a dit effectivement aussi que verset, euh, verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, ils sont dans leur programme, hein, d'assainissement, des, des alors une ruine soudaine le surprendra, comme le douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte et ils ne vont pas échapper. C'est là que l'apôtre. Pierre, nous reviendrons ici, c'est très important. Prenons d'abord un Pierre ou Pierre, chapitre 3, je pense. De Pierre, chapitre 3, elle, et, il nous dit ici. Bijna. Verset 8, il dit.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 Et qu'est-ce qui va se passer En ce jour, le cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les oeufs qu'elle renferme, sera donc consumée. Vous pouvez faire tout le programme. Ça, c'est pour les scientifiques. Tous les programmes de réduction, d'émission, de je sais pas moi, de CO2, CO12, CO20. Tout ça, ils peuvent le faire, bien sûr. Je sais pas si vous, vous, vous l'observez peut-être pas tellement très bien. Ils vous disent que là-bas au niveau des des, des, des Grunland, ça commence à pleuvoir et tout ça. Je sais pas si vous êtes au courant dans les polaires, dans le polyno, tout ça. Et que je dis, mais ce sont les constants qui, comme il pleut comme ça, et ben, ben, la neige va fondre, cette neige, effectivement, va faire quoi Effectivement, que ça puisse maintenant arriver à passer. Maintenant, à ce moment-là, il y aura solidification et quand les pluies vont tomber, évidemment, ça va avoir des problèmes des inondations. Donc les inondations vont continuer. À cause de quoi Le problème, c'est que le réchauffement, il y a ça réchauffe effectivement Et tout ce qu'il y a, effectivement, autour de nous, il dit, et, et, mais c'est pour ça que même les, les, les, les, les, les, les, les, les glaciers commencent à fondre. Vous ne pas vu Alors ils ont dit, ils ont dit que ce qui s'est passé ici en Allemagne, en Belgique et tout ça, en Suisse et tout ça, c'est encore rien. Le pire. Mais si vos cœurs à vous sont dans les choses terrestres, Regardez euh, les gens qui se battent à partir de moi. J'ai la voiture que j'ai achetée à 100 000, 300 000. Lorsque l'une est passée, c'était des poissons maintenant qui nageaient dans la voiture des, des 5 000, des, des, des 100 000. Et tu vois la poisson qui faisait comme ça. Et les poissons disaient Je ne veux jamais entrer là-dedans, mais aujourd'hui, je suis dedans. Donc ils nagent, les, les, toutes, toutes les, les, les, même, même, même les vers de terre, tout ce que vous pouvez voir. On dit Maintenant, prends ta voiture. Ah. Qu'est-ce qui se passe C'était la voiture te battait la poitrine Non. Il dit, mon voisin ne peut pas, mon voisin. Mais maintenant, mon voisin il peut me rentrer dedans. Hein. Parce que euh, l'inondation est venue. Nous avions des bunkers et tout ça. Il est passé. J'ai dit, mais quelle est l'armée qui peut résister à cela bah, Bref, vous comprenez donc. Ils disent, mais c'est si ce n'est rien. Parce que... Mais okay, ce qu'ils n'ont pas compris c'est qu'on peut tout faire, même dire que dans Bruxelles, on vient à pied. Parce que maintenant, ils ont pris des, des, des, des, des, des décisions que plus de voitures diesel bientôt. disent mais même, même, même quand on vient à pied, on dégage, il dégage quand même, non même, même à pied, ce qui. Est, il, il... Alors, qu'on plaint seulement des arbres, il n'y a plus de personnes. Et alors comme ça, ils sont, ils sont rassurés qu'ils ils vont réduire, même si on fait ça. Hein? Ici où nous avons, la Bible nous fait comprendre qu'ils croient, ils ne croient pas, c'est leur problème. Il dit, il dit, mais, il dit, chapitre 3 donc, de Timothée de Pierre, pardon, de, de Pierre chapitre 3, il dit, ah, voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris dans l'une l'autre, je suis réveillé par arrêtissement, par pardon, votre saine intelligence. Enfin que vous, vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, c'est là où nous sommes.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 Donc, <rire> c'est la parole de Dieu qui conduit toutes choses. Amen. Vous pouvez tout faire, la gymnastique de réduire les gaz. Non. Lorsque Dieu a dit quelque chose, Amen. la parole va s'accomplir. Parce que les cieux été créés par la parole de Dieu. Amen. Écoutez, un frère, il dit, mais et, et, les cieux étaient existés autrefois par la parole de Dieu. Il dit, mais de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Parce que la parole de Dieu l'avait dit. Amen. Tandis que par la même parole, par oh, monsieur, le cieux et la terre d'à présent, d'à présent, présent où nous sommes, sont gardés, réservés quoi Pour l'eau, pour le feu. C'est pour ça que ça chauffe, mon frère. C'est normal que ça chauffe parce que ça commence, puisque ça est venu si proche. Oui, la température doit monter. Amen. Témoignant que Dieu est vrai, Amen. sa parole est la vérité, monsieur. Amen. Alléluia! Amen. On peut tout faire, mais le feu va chauffer, frère. Parce que la parole de Dieu l'a dit. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance, frère. Pas dans le médecin, pas dans les scientifiques, mais dans la parole de Dieu. Parce que toutes choses ont été faites par la parole des dieux. Et oui, ça c'est notre arme, notre refuge. On nous dit que le nom de l'éternel là. Ah, là. Les juste se réfugient ils se trouvent en sécurité. Et on nous dit que les juifs ne n'est pas les mauvaises nouvelles. Amen. Il est protégé, messieurs. Amen. Toi et moi, nous savons ce qui va se passer. Amen. Ils peuvent faire des programmes de calotte, de citer, tout ça. Mes frères. Vous savez que le feu va descendre. Amen. Le ciel de la dépense va pas passer par le feu. Les aimants brasés se dissoudront. On peut construire des buildings. On peut faire des ceci cela. Ça va passer. Amen, amen, amen. amen. amen. <rire> Sûr que oui. Vous voyez que. Pourquoi encore Dieu témoigne qu'il est vraiment le Dieu de sa parole et que s'il détruit, c'est avec vraiment raison, oui. Regardez aujourd'hui, Au lieu de dire, les gens disent, oh, voilà que nous avons le problème des de, de, de, de, de virus qui est passé, qui vient, qui est là, mais cherchons la face des dieux. Si mon peuple so qui mon nom est invoqué, s'humilie et cherche ma face. Amen. Tu les des cieux. Vous me dites, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, d'abord, on ferme les églises. Mais oui, c'était la première décision. On dit, mais on va, on va les museler. Et on va ouvrir où alors Les scientifiques. La science. Le monde, dans des temps de Noé, a péri à cause des scientifiques. Mais vrai, vrai. Oui. Vous me regardez et dites, mais ce monsieur, il est malade. Il n'y a pas de problème. Mais cherchons dans l'histoire quand même. Il y avait des scientifiques qui disaient effectivement que Noé tu es un fou. Oh, Noé avait la foi Amen. Ah, ah, dans la parole de Dieu. Amen. Mais les disent non. on a regardé, on a envoyé des sondes, on a fait ces siestes-là, oui, ils étaient développés. Il dit, on n'a pas vu de l'eau. Tu es un fou. Mais je, mes aînés, c'est Dieu, mes fils de Noé disait, mais il va pleuvoir. Amen. Mais d'où viendra l'eau? Depuis que les siècles, il n'y siècle, a pas d'eau. Il dit, mais Dieu l'a dit. Oui, monsieur. Si Dieu l'a dit, cela viendra. Ils étaient des scientifiques. On les consultait. Ils étaient des grands rénaux. Ils étaient des non. nous on dit ceci. Si. La science dit ceci, si, effectivement. Mais cet homme dit, mais il va pleuvoir. Et puis, sa folie, c'était quoi encore? Il allait construire une arche. C'est toujours Dieu est un. Paradoxe. c'est pourquoi ce ne sont pas les conseils des spécialistes qui nous devons suivre non. Non. Non. Non. Non. que Dieu nous aide Amen. vous voyez c'est que la folie même des gens sont devenus problématiques ils vous disent les masques et puis après non. Eh bien, ça, on va arranger ceci on va faire... tout ce qu'on fait c'est comme une couche poreuse évidemment qui fait on veut simplement se, se rassurer quelque part, mais ils n'ont rien. Ils n'ont absolument rien. Les gens sont dans un tourment, on veut calmer les esprits des gens, mais en fait, ils n'ont rien. C'est ça, le problème, en fait. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'au moins dans les temps anciens, les gens quand même se référaient quand même à Dieu. Les médecins savaient qu'ils ne guérissaient pas les malades. Vous savez ce qu'ils ont fait, non Ils ont mis un serpent au-dessus. C'est la Bible là. Amen. Par le symbole là, la, la croix, non Et puis les serpents. Mais c'est les serpents des rats que Moïse a fait. Il dit, lève-le seulement, qui le qu regarde, qu'il réalise effectivement. Et même si on a piqué à gauche et à droite. Oui, même si les cépans brillants ont piqué à gauche à droite. Les faits de regarder, nous reconnaissons cela, on est guéri. Alléluia. C'est la Bible. On nous prend pour des malades. Pour des fous, pour des ignares, pour des imbéciles. Mais gloire à Dieu dans mon imbécilité. Parce que Noé dans son imbécilité, il a été sauvé. Oui, monsieur. Alléluia! Gloire à Dieu! Moïse a son imbécilité, il a fait sortir un peuple. Oui monsieur, gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Oui monsieur, il n'y a pas de problème. Des faibles d'esprit, il n'y a pas de problème. Dieu a pris des faibles d'esprit. Oui. C'est ça la manière que vous devez, pour l'amour de Dieu, je vous en supplie, frère, pour que vous compreniez d'abord, c'est Dieu, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut faire avec vous. Ne vous éloignez jamais de cette parole. Ne vous éloignez jamais de ces dieux. Comme nous l'avons aussi entendu, nous avons pleinement en lui. Oui, monsieur. La guérison, la délivrance. La foi. Il est celui qui suscite la foi. qui la consomme aussi. Frère. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de lui. Alléluia. Je ne peux pas m'en passer mon frère. Non, non, non, non, non, non, non, non. non. Je ne sais pas où je vais sans lui. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors je m'accorde. Alléluia. Gloire à Dieu. Lève-nous frère. toi, mon Jésus, qui est de toi, de toi, mon oh Seigneur, je lève mes yeux. to her.